Certains d'entre vous qui ont le studio TVR Formac euh, ne peuvent plus l'utiliser euh, depuis euh, Léopard ou plus correct ou plus de manière correcte. Aujourd'hui moi j'ai essayé d'installer le, le pilote euh, donc euh, voilà euh, que voici. Et euh, en fait j'ai eu euh, que des problèmes. C'est-à-dire euh, donc euh, d'une part. Euh, il me fallait euh, des, des mots de passe euh, pour pouvoir euh, lancer l'install et ensuite quand je lance l'install euh, je n'ai pas de j'ai un problème de, de privilège voilà il n'y a rien à faire euh, il ne veut pas s'installer donc, qu'est-ce que j'ai fait euh, ben, J'ai cherché un moment et j'ai cherché dans les contenus du paquet. Dans les contenus du paquet, il y a plusieurs choses. Alors moi, je ne sais pas euh, taper des lignes de code pour installer un logiciel. Je pense que c'est possible. Mais j'ai trouvé finalement un moyen qui me semble tout à fait intéressant. C'est simplement de mettre... Le tuner codec euh, compo, compo, compo, component dans système bibliothèque component tuner codec. Voilà, ici. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'appareil est reconnu. Il est reconnu. Euh, malheureusement, là je ne l'ai pas branché, mais il est reconnu dans iMovie euh, Final Cut Pro 10, euh, voilà euh, tout simplement. Euh, donc, comme un périphérique euh, vidéo, un hein, DV. Euh, voilà, euh, là je ne peux pas vous le montrer, mais euh, ça marche, je vous assure que ça marche. Donc, ça veut dire que ce, cet appareil. Euh, est encore utilisable euh, avec euh, Léo, Snow Léopard, peut-être plus, je n'ai pas essayé avec Lion, mais euh, je pense que c'est euh, la même chose, tout simplement en ayant le, le, le, le composant qui, qui est reconnu par le, par le système, voilà, et qui en fait euh, finalement tout simplement un, un périphérique euh, vidéo euh, standard DV.